Cette édition, c'est d'abord ma deuxième édition et c'est vrai que mon intention c'est de, de, de donner à voir ce qui se fait aujourd'hui du cinéma documentaire dans un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le cinéma documentaire, non pas pour y répondre mais pour que ça nous permette d'avancer dans nos choix. C'est-à-dire que si on regarde des films en se disant mais qu'est-ce que c'est que le documentaire on va faire des choix qui sont autant des choix formels que des choix de, de, de questionnement sur le monde. Et c'est un peu comme ça que j'avance, de manière à ce que chaque film donne une réponse, qui est une réponse spécifique, la réponse d'un cinéaste à un moment donné. Et ce moment donné, c'est aujourd'hui, 2020. Et je pense que du coup, cette programmation, elle est extrêmement euh, contemporaine. Euh, elle rend compte de, de ce dont il est question pour nous tous euh, dans le monde. C'est pour ça que d'ailleurs une de nos programmations s'appelle Que faire de nous Car je crois que c'est une des questions qui traverse, euh, au-delà de cette programmation, tous les films que l'on montre. Qu'est-ce qu'on peut faire de soi-même et qu'est-ce qu'on peut faire de nous en tant que collectivité euh, euh, pour vivre ensemble, pour vivre mieux euh, pour ne pas être séparés, euh, etc. On peut dire qu'il y a beaucoup de films euh, euh, qui sont des films euh, noirs, hein, euh, mais ils sont toujours un peu porteurs d'espoir, hein, ne serait-ce que parce qu'on euh, peut s'exprimer encore, hein, on peut encore faire des films. Euh, voilà, c'est un peu ce que je peux dire d'une façon générale sur cette, sur cette sélection. Je pense que cette année, j'ai beaucoup plus conscience de, de, de cette direction que je veux donner au Festival, qui est à la fois une direction, comme je l'ai dit, une direction prospective sur qu'est-ce que ça va être le cinéma documentaire. Et que par ailleurs, je suis attentive aussi à montrer, au-delà de la compétition, d'autres films contemporains et de vraiment dire, le cinéma du réel, c'est un lieu où le cinéma documentaire contemporain est montré pendant dix jours. On montre non seulement une compétition, mais aussi d'autres films qui viennent d'être finis qu'on montre dans d'autres sections. Et je crois que ça cette année c'est beaucoup plus marqué que l'année précédente. Par ailleurs, je pense que on fait une première année euh, d'une manière un peu euh, euh, comme ça euh, intuitive et qu'ensuite, euh, eh on, on, on améliore ce qui, ce qui marche, on, on se dit « est-ce que ça, ça a vraiment marché ?» et puis on a un peu plus peur. D'abord, on, on fait cette programmation qui s'appelle Front Populaire, qu'on qu avait commencé l'année dernière, où on avait fait cette chose sur les Gilets jaunes. Et cette année, il y a trois séances qui sont faites comme ça. D'abord, on, on fait une, une séance spéciale avec un, film qui, avec un double programme, avec un film qui s'appelle Demain le feu, qui est un film qui a été fait de jeunes gens qui ont traversé la France juste avant les Gilets jaunes qui prennent comme ça la, la température du pays. Et on a marié le film avec un film, avec un film qui est fait à partir de, de choses qui ont été filmées par les Gilets jaunes dans un rond-point. Donc une traversée et un point de fixation autour de cette question de, de, de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de nous aujourd'hui. Et par ailleurs, on va terminer donc cette, cette, cette, ce cycle par une, une séance spéciale autour du Chili. Avec des images de, de ce qui se passe aujourd'hui au Chili, des, les, les mouvements euh, euh, de revendication et aussi euh, la répression. Euh, un autre, une autre séance qu'on a appelée le fond des Rouge, rouges, hein, euh, qui est sur les, les mobilisations un peu partout dans le monde. Donc, on a des images du Chili, mais aussi de Hong Kong, des images de Bolivie, des images de, du Liban. On va montrer ça, et puis on va faire une séance que pour le moment on a appelée sur les violences policières sur cette question doit-on parler de violences policières ou de brutalité policière parce que est-ce que est-ce que juste un que des violences policières il y en a pas toujours c'est-à-dire le fait de qu'il y un contrôle d'identité, n'est-ce pas déjà une violence policière Mais surtout de montrer que cette chose des violences policières qui aujourd'hui est un peu sur le devant de la scène, parce que les manifestations, en particulier des Gilets jaunes, ont été extrêmement violentes et extrêmement violemment réprimées, mais que cette violence policière, en banlieue, ça fait des années qu'elle est, euh, qu est euh, subie, et qu'il y a de la veille sur ces violences policières qui sont faites euh, depuis 15 ans, euh, depuis Clichy. Euh, euh, et donc on va faire un peu comme ça une histoire, de cette veille des violences policières à quoi ça sert donc oui on continue je pense qu'un festival euh, c'est un lieu pour euh, raconter ce que c'est que le cinéma et ce que c'est que le monde mais c'est aussi un lieu euh, où on doit être en prise avec les questions citoyennes et, euh, et militantes. je pense que je fais un festival militant.